Bah là, hey mais attends, 4, ça va être simple, parce hey Mais c'est bizarre, gros. Quoi C'est quoi que c'est bizarre Je te vois de plus bas. Mais c'est normal, le sneak il est plus bas. Dans cette ah chose. Je me disais <rire> que j'arrivais à voir ton menton. Je me suis. Mais gros, il y a un <rire> <rire> <rire> moi 3 chiffres, j'ai jamais connu. Hein. Ça s'est fini à 1.9. 1.10, je connais pas. Oh non, téléporting et eh ouais, je sais, ça fait un petit moment. Vous entendez cette voix suave, là Ça, c'est la voix suave du matin quand tu viens de te réveiller. Du coup, si ma voix est un peu plus grave que d'habitude, c'est juste parce que je tourne cette voix off à 9h du matin et non pas à 23h, comme d'habitude. Mais du coup, bienvenue pour cette UHCR.16 1.16. <rire> <rire> <rire> oh, Regarde les vaches, mec Ah oui Oh, il y, y a un putain on de, de village Il y a un village non, Mais yes non, mais non Vite, vite, vite oh, mec, On, on le gros on rush. Alors, je t'explique. On rush au village. Et euh. Et pourquoi on n'a pas les items de départ, là Mais non, mais snowfalling, gros, c'est chiant ah c'est bon Pourquoi on n'a pas les items de départ Il faut qu'il nous les give Ouais, il va nous les give Ah bon, bon. okay. euh, Day euh, 1 le... Il faut que tu trouves le Stone Cutter et tu le casses Dès que tu Dès que en as un Bon, tu sais pas à quoi ça ressemble, mais euh, tu vas trouver, tu vas t'inquiète Ah oui, parce que ce n'est pas un simple UHC 1.16 hein. Écoutez, Bichard n'a jamais joué en 1.16 Du coup, pour corser la chose, euh, Guillaume m'a invité pour un UHC random en 1.16 Il va falloir découvrir des crafts et avoir des items Stone Cutter, ça c'est ok T'as vu comme elles sont magnifiques les textures dans ce version une, une cartographie table, c'est bien ça Non <rire> C'est de la merde. Attends, ah, il, mais mec il est où le stone cutter J'ai un lit C'est bon je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. J'ai le stone cutter et j'ai la forge. J'ai une cloche Ah Attends, ding, ding, ding, regarde, regarde ding, ding, ding. le chat, regarde le chat. <rire> regarde Hello. le chat. T'as lu déjà... Quoi <rire> Diamond C'est juste que j'ai eu Diamond en fait, j'ai eu la chimon Diamond, regarde. Je suis mort. Attends, le golem je meurs si je le tape oui, oui, évite, ouais, évite. Bon, après, mec, on est grave bien parce que déjà, ça nous donne la possibilité d'avoir. Comment ça, on de... est grave bien J'ai pas cassé un bloc depuis le début de la game Bah, non, mais j'ai un James, c'est sympa, on est grave bien. Et j'ai le stone cutter, mec, c'est le meilleur item du jeu dans, en Random Craft. Mais non. Ah non, c'est le Grindstone, c'est pas du tout le stone cutter. Putain, vous m'avez mytho. c'est vous le chat, c'est votre chat. J'ai des lié. patates Attends. Ah, vous, es là, là t'es en train de découvrir, là, tu comprends rien, là. Et gros, gros, les villages, ils sont différents Ouais, <rire> de ouf Mais c'est normal, la dernière version, c'était la village update. Donc là, euh... Tiens, mec, essaie de taper un mob. Tu vas voir comment ça, comment ça fait quand t'essaies de bon taper un mob. Bon, comment euh, ça, un mob Genre le golem là Non, pas, pas le golem. Genre la vache autour. Elle est où la vache Attends, on est où là Mais ah, t'es bah, où faut que je prenne ça, attends. On est dans un est... village, attends. Attends, si je tape un village. Si je tape un village. Euh, ça. Oh, oh Qu'est-ce que tu fais encore Mais qu'est-ce que tu fais J'ai tapé Et un villageois Putain, mais c'est pas possible. possible. j'en peux déjà plus. Oh, attends, y'a des poulets. poulets, ça je connais ça. Ça, c'est ma version. Ah oui, les fours Faut prendre les fours, vous avez raison en fait. Attends. Ils ont raison en fait, attends. Clique sur PNJ, bon tu vas voir aussi. Qu'est-ce qu'il a avec le PNJ Attends, viens, viens, viens. Ah oui. Je peux pas l'ouvrir les... Mais non Mais non Comme ça, voilà, on arrête avec les PNJ. <rire> <Non>, mais... <rire> bon, vas-y, go, go commencer là. Attends. Ah, parce bah... qu'on n'est pas commencé T'es là, biche biche Ouais. Je suis en train de découvrir Mec. des choses, gros. Mec, Mec les puits en bois, c'est l'iofender. S'il te plaît, on va faire le dragon. Attends, oh, va... pour le moment, j'essaie de faire des trucs. L'escalier, ça donne de la stripette acacia wood. Gros La stripette acacia Quoi Gros Essaye de faire un bouton en bois. <rire> salut mec, ça va Ah, vas-y, mais là, faut c'est tous les crafts, hein, gros. Oh, j'ai le, le turtle shell Allez hop, salut Nickel euh... Bah, salut, hein, du coup, ça va C'est quoi ça Black wool J'ai une capote verte <rire> J'ai l'obsi. Non, j'ai la black wool. Si j'en fais 3 et je fais un lit. <rire> ouais, c'est bon, j'ai fait un bouton, c'est bon, nickel. Attendez, du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Guillaume Quoi T'as trouvé quoi T'as trouvé quoi oh, Comment t'as fait ça Ah, attends, <rire> j'ai changé de. Attends, quoi <rire> Comment t'as fait Non, attends. attends Attends, non, non, c'est. Pourquoi ça change de main Bah, c'est parce que c'est ta touche pour changer de main. Attends, attends, c'est H, la... enfin, moi, c'est F, mais. Merci. Pour et comment t'as fait ça C'est le... le lit en noir. Attends, Alors le coffre une... le coffre, ça fait. Ok ça fait du granite stairs. Ouais du coup Osef en vrai. Ah d'ailleurs attends t'as raison je vais prendre tout ce qui est euh, granite. Et le, et coffre, tout, et là, je, et le euh, coffre ça fait des... ça fait des, des du, de la moussi cobblestone stairs. Et aussi un truc il faut que je te dise mec, euh, prends pas de dégâts donc on n'a pas le craft des gapples. Tu sais genre en mode euh, faut faire très très gaffe au PVE Parce que vu qu'on n'a pas les gapples, on va jamais pouvoir se heal en fait tu vois Et il faut que je trouve un mouton gros mais je t'avoue que là j'ai pas. Il faut que je finisse de tester aussi tous les items en... en bois et tant que je suis là je vais prendre le bois d'Acacia parce... oh, mais non ah, j'ai les peurs en diamants Comment t'as fait J'ai fait comment Ouais Euh... C'est la stone Ok donc tu fais juste cuire, et t'as Ok nickel. Bah vas-y bah fais-en moi je, une. Je, je, je t'en fais une. Ouais ah, moi aussi ouais. Hey y'a ouais. un village où il dort gros viens voir, Gros viens voir dehors. Viens voir dehors mec. Regarde, regarde, attaque. attaque. <rire> tu vois le trou gros à côté de la porte What the fuck c'est quoi trou, ça alors attends, parce que vous me dites depuis tout à l'heure, l'autre maison en clé, donc l'autre maison en clé. Et aussi un truc il faut que je te dise, mec, euh, prends pas de dégâts Donc on a pas le craft dégâts, Paul. Attends. C'est contre, ouais, elles sont, elles sont carrément stylées, c'est les nouveaux, la, les pioche, nouveaux la pioche en or, avec... elle, elle, elle casse pas le fer La pioche en or, elle casse pas le fer euh, Ouais. Euh, si. si. Si, si, si, pourquoi Non. Bah... Euh, T'as un bloc de fer, là, sur toi Mais non, mais un bloc, un bloc... Euh, un bloc, un bloc de minerai. En plus, il me semble que tu me Ah, j'ai un de un... chevelle! Comment t'as ah, fait? On l'a déjà ça. Un de yeah. chevelle, on l'a déjà. Ouais, ah oui, d'accord, oui, ok. Je pensais que t'étais autre chose. Oh la mmh, J'essaie de prendre ça là, vite fait. C'est compliqué comme ce mode de jeu. hein Rabbit Stew, bah tiens, on a de la bouffe. C'est trop chelou. Est-ce qu'il y a un truc à faire avec la sandstone? Euh. Ouais, des la escaliers. Stone, essaye des escaliers, les, <rire> les, les, les dalles. Et tiens. Eh du cavi, il m'est tombé dessus. En vrai, on pourrait, on pourrait tenter après. Ouais, je le porte en l'enfer. Comment t'as fait Alors attends, je te le fais. Bah, nickel, bah, moi je suis euh... Putain, trop bien J'ai essayé ça. T'es où toi <rire> C'est quoi tes coordonnées Oh <rire> Qu'est-ce qu'il y a Mec J'ai la netherite splate C'est où ça J'en ai deux, mec Comment on fait C'est bon, c'est bon, j'ai. D'accord. Avec du plank. Euh, où du tout, où, tout où, dehors, tout mec, c'est trop bien. Non, mais où dehors, en quel coup mais wow si est-ce que si tu peux me filer le pantalon Nickel, mec. Par contre, j'ai pas de bottes moi encore. Putain, mais mec, je suis, je, suis, je suis trop bien, je suis quasi, mec. Ma barre en bas, c'est quasi un full day, hein, là. Ah ouais, attends. Oh ah, non Qu'est-ce qu'il y a Il Y a un scoulette. Couleur comme ça, je me dis, tu vois, ça apporte un petit peu de couleur dans votre vie. Bah, j'ai coloré une shulker en orange, ça m'a donné une shulker orange. Moi, je vous dis, tu vois, j'aime bien apporter <rire> un peu de couleur dans votre vie, comme ça, ça fait plaisir. Attends, bien. putain, par contre, j'ai oublié des. Deux. Oh je je nage euh, sauf le ah, mais honnêtement Mais honnêtement, là, l'un point ça va être la meilleure version qui a jamais existé. Hey mais attends, on dirait vachement un temple, ça. T'as un temple ouais. de, de la mer ou, de, ou un... Non, de, du, du désert J'ai un temple Oh mec, tu vas trouver de l'or et tout mec, c'est vrai qu'ils ont été modifiés. Alors, une qui se m'a dit, prends le blé dans le village et craft un pain. Ouais, mais il faudrait que ça pousse du coup. Merci, Native, pour le resub. J'ai un, une si golden pas, apple. Yes, oh ça c'est bien mec, par contre. J'ai beaucoup de fils. Si, t'y fais. Garde le J'ai deux, deux pommes d'or. Bah nickel, c'est bon. J'ai de euh, euh, la bonne mine. Je prends pour attends, je fais ça. Pas Qu'est-ce qui se passe La bonne mine, essayer... <rire> <rire> ça donne neuf d'or. Attends, attends, attends mec, j'arrive. Donne tes co j'arrive tout de suite mec en vrai. Et teste tous les outils en or aussi hein, mec hein. Teste vraiment tout. Info ombre. <rire> ouais, mais info ombre, elle est vraiment plus fiable que l'info chat hein quand même hein. Alors parce que Alors Ouais je vais faire le bloc de neige de Alors coup. deux secondes deux secondes. Est on ça? est d'accord que.. La Netherite Sword, c'est bien. T'as eu la netherite Sword. <rire> ouais. Oh non mec c'est trop fort ok. Et comment t'as fait C'est le casque en or. Ok bah Mais t'en as combien de Tu peux en faire une seule euh, Ouais non c'est bon, c'est bon, bon j'en ai une pour toi. C'est là-bas. Les échelles j'ai déjà fait. Oh on touche On touche un creeper avec la Netherite machin Ok bah en vrai je pense qu'on peut se casser. Mais pourquoi on me dit craft les caves-bûches dans ton inventaire Y'a rien dans mes ligages j'ai déjà fait c'est bon, c'est bon, bon. Oui, bon, moi aussi j'ai fait. Je pense en fait il disait par rapport au four. Si on va oui, dans plus... le Stronghold, tu sais dans les coffres de Stronghold, même t'as les bibliothèques et tout, on pourra avoir les livres. Ouais... Donc ça pourra nous débloquer pas mal de trucs ça aussi. Faut Attends en fait, mais les, ait... les trucs dans l'eau on peut pas les récupérer ça C'est-à-dire Si les, les trucs si tu peux ouais mais après je sais pas qu'est-ce que tu peux faire avec ça. Et tu sais qu'on a rien pour tuer le dragon comment on va le tuer bon non mais déjà rien qu'avec le Stronghold mec rien qu'avec le Stronghold, euh, ça nous débloque plein de trucs dans les coffres du Stronghold et tout mec ouais mais on aura pas de flèches j'imagine ah oui non, non, on s'en fout mais fera regarde derrière toi regarde derrière toi quoi fais gaffe fais gaffe hein ouais, qu'est-ce hein, tu... crache euh, dessus <rire> ah il commence à me crache dessus <rire> bah je crois je sais plus comment mais je sais qu'il te crache dessus hein. ça fait quelque chose ouais. ça je sais ok bah on a tout testé je crois avec ça mec peut te calmer hein oh bon... oh Parle ouais. le mieux! Moi ouais, j'avoue, parle mieux! Parle mieux! Parle il m'a caché dessus! <rire> oh! Oh! oh <rire> no day, uh, not today, thank you! Ouais, j'ai mis uh, la bannière avec, uh, avec le, le chef. Ah Ah, je suis passé dans au milieu des abeilles, je suis con moi. A droite, à droite, à droite, a ouais. des gens! Des gens C'est vrai? Ils ouais. sont comment? Ils sont. Ah ouais! Ils sont bien stuff. Bon, il va mourir. Je la pitié déjà, regarde. Vas-y go! Hop, un coup! Ok, nickel. allez salut Il est explosé gros. L'autre il se casse, faut l'attraper, il y en a un autre derrière, regarde, il y en a un autre Attrape la Gapple. Derrière nous, derrière nous, derrière, en plus tu fais clean. Hop, hop. y Y'a un mec, y'a un mec derrière, y'a un mec derrière, y'a un mec, il y a un mec qui court là. Vas-y on l'attrape. Ok, on l'attrape. Vas-y, vas-y, vas-y, attrape-le -le. <rire> Attrape-le explosion, <rire> Les explosions qu'il fait. Les explosions c'est trop bien par contre. Faut qu'on aille dans l'end, en vrai. Par contre, tu pas... T'as les Gapels Bah, j'ai trois Gapels, là, sur moi. Ok, j'en ai une. GG. Viens, on s'approche, on va tenter de faire deux. Non, la flèche, j'ai déjà fait. C'est... du Nul. Mais il faut qu'on se rapproche du putain de 0-0, par contre. En vrai, je préfère Random Loot, je crois. Non, quoique, je sais pas. Random Craft, faut se causer la tête. J'en ai beaucoup trop fait, du coup, ça me fait moins d'effet qu'avant, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est pas comme ça, mais... Ça me fait du tout il y a trois, à droite à droite trois, à droite à droite droit, droit, droit, droit, droit, droit, droit, les des deux des vertes mais bah c'est Spariette ou pas ils ont pas de vie Non oh bah mais pas, t'es pas obligé de, de gap <rire> salut j'ai pas gardé la tnt je... <rire> tu penses tu fais ça t'as rien dit quoi tu fais ça et je te hais Elle a tapé. C'est elle. Mais de <rire> ouf. C'est elle qui nous a tapé. C'est elle. C'est pas moi. Moi je n'ai pas l'appel. Allez là. Allez là. Ça oh. m'a mis cher quand même. Enfin cher. Tout, tout est relatif. <rire> GG pour la mort. Ça fait beaucoup un peu comme non. Ouais non je crois que tu t'excuses ouais, un peu trop. Enfin tu dis GG trop là. <rire> tu t'excuses un, un peu trop. <rire> C'est quoi le bloc d'eau ouais, Tu m'as poussé Ouais, y'a les collisions. Enfin, un bloc d'or, déjà fait, le bloc d'or. Bloc d'or. Non, mais ça marche pas comme ça, les amis. Salut, regarde derrière toi. T'as une abeille de compagnie. Pourquoi salut Oh, salut, ma petite abeille <rire> Pour combien tu la tapes 2. Ok, bah, bah sérieux Ouais. Ok, vas-y. 1, 2, 3, 1. 3, 2, Putain, fais chier. Y'a ouais, pas de river du coup, parce que sinon ça existe pas. Oh, ah Regarde Regarde Tu vois Tes pattes sont C'est bon, j'avance, ça, m'a saoulé, j'avance. Je te suis, je te suis, je te suis Voilà. Très bien. C'est toujours trop loin, putain, c'est toujours trop loin. C'est derrière On va creuser, on va la bordure, on va, je... va voir. C'est derrière, derrière la bordure, je pleure. C'est toujours tout droit, hein. Ouais. hein. Toujours tout droit, hein. Bon bah on va tenter le nether alors. <rire> on va tenter le nether alors à la place, putain. Fais chier quoi. Tu n'étais pas censé être, que... être collègue avec Gil. Où ouais, ce que j'ai dit Je suis collègue avec Gil. Pourquoi as dit Tout à l'heure dit... ils m'ont demandé est-ce que Gil c'est ton pote J'ai dit non c'est mon collègue. Bah ouais. Ouais parce que j'ai dit, la... dit que tu voulais me pécho H24 et du coup euh, bah la seule règle que tu t'es fixée c'est pas pécho tes collègues. Du coup bah comme on est collègues bah tu peux pas me pécho. Voilà. C'était ouais. la... voilà. On est juste collègues. Ouais. Tu voulais me pécho c'est sérieux gros Bon ok ok c'est bon on est plus collègues <rire> Ok allez Juste pour toi Juste pour toi Allez on, on est amis je, Moi j'ai envie de vous dire un truc J'ai tellement faim J'ai tellement faim que je pourrais manger une bite euh... Merci pour, <rire> ce, pour ce Merci merci beaucoup <rire> Voilà une bonne idée ouais Merci pour Bichard ce nouveau son de sub Merci beaucoup Mais quoi Pour faire non. généreusement non. devant non. tout le monde Merci Bichard Oh y'a ce carte vol en face Nickel où Tiens, ta gapple. Attends, je vais lui donner une gap, attends. Vas-y, vas-y, je saute. es où Tiens, ta gapple. Tiens. Allez escarte. Allez Scar de Oh putain, t'en as rien à foutre ah. Oublie pas de me protéger avec ton bouclier Vas-y Un demi-cœur. Merci J'ai plus, plus de vie, pas rien S'il vous plaît Tiens Passe-moi la deuxième aussi s'il euh, euh... Non mais j'ai besoin aussi pour heal moi Ah non. ils sont là Salut C'est le T Ok go Bah je suis à chaud. Allez on y va c'est parti Hop on y va Go C'est parti Oh déglingueur hein. déglingue. Allez c'est parti Go Zoin enfin bon, suis Moi j'ai Je J'suis derrière Aide moi je suis derrière, ouais. oh, derrière vas-y c'est bon Hop mort <rire> Il a essayé de Merci. C'est bon J'ai <rire> dit Ils ont pas réussi à mettre leur putain de... De, de quoi De truc. Attends, mais ça vois, sert à quoi ça ils voulaient, mettre, ils voulaient mettre le cristal. C en fait, ils ça voulaient mettre l'oxy. <rire> voilà à quoi ça sert. <rire> voilà à quoi ça servait. <rire> Et bah voilà j'espère que cette UHC vous aura plu. C'était une game bonus que j'avais dans mon disque dur qui met pas trop de temps à monter et j'avoue qu'en ce moment j'ai pas vraiment le temps. En fait depuis le début de la semaine je tryhard énormément les jeux et je vous avoue que là je ne sais même pas encore si je suis pris pour la ZILAN pour la faire avec Guillaume. En revanche, ce que je peux vous affirmer c'est que j'ai stream 35 heures en 4 jours. Ça fait quand même beaucoup d'heures de stream. Mais c'est vrai que du coup au niveau du montage, j'avais pas grand chose de quali à vous présenter. Du coup bah voilà cette vidéo, cette UHC 1.16 en random craft que je vous présente avec Guillaume. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura été assez drôle et vous me direz dans tous les cas ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre toute la semaine prochaine à partir de lundi en stream, à partir de 14h pour travailler les jeux de la Zeland si je supplie. Du coup, bah, pour ceux qui font rien, ça peut vous aider à faire quelque chose, du coup, euh, me supporter quoi. Je vous souhaite un bon week-end tout le monde et rendez-vous la semaine prochaine, enfin si j'ai le temps pour une nouvelle vidéo. Et bien évidemment toute la semaine en stream. Mes chers compatriotes